Thank you. Bonjour, j'aimerais signer le registre des sorties. Et tu franchement que ça allait être aussi facile Ben, je sais pas trop quoi faire. Je suis jamais toute seule, moi. Tu peux faire ce que tu veux. Imagine ce que toi, Natacha, tu ferais dans cette situation. Ok. Ou justement, ce que t'oserais pas faire. Ben là, tu peux oser. Qu'est-ce -qu -qu que vous faites ici Je viens signer le registre des sorties. Mais j'aimerais bien voir mon dossier avant tout. Non, mais écoutez, vous êtes fatigué, Je vais appeler une infirmière, elle va vous raccompagner. Je suis en pleine forme. Vous vous souvenez de votre nom Euh. La mémoire vous est revenue non, c'est pour ça que j'aimerais voir mon dossier. C'est comme ça que vous traitez vos patientes, monsieur Vous savez pas ce que vous faites. Mon dossier. Mais pourquoi t'as fait ça Ouais, je suis pas là, je dis rien. Encore heureux qu'on soit chez toi parce que sinon tu serais dans les toilettes. Ouais. <rire> Oublié dans les toilettes. Heureusement que Léo m'a appelé, sinon vous seriez allé au cinéma sans moi. Oh, pauvre chou. On peut reprendre, s'il vous plaît Oui. Donc, Natacha, tu as cherché dans l'annuaire et tu as trouvé l'adresse où vivait le personnage de Greg. Ne bouge pas. Ça va Mais qui êtes-vous Tu nous reconnais pas C'est nous tes cousines Non. Oh non, c'était vrai, elle a complètement perdu la mémoire On s'en fout de ça, venez voir, il y a beaucoup plus de gens ici. Tiens bon, Greg, on va appeler secours. Laissez-moi, il va revenir. Allez. Il a raison, hein. À mon avis, il était là pour Natacha, c'est elle qui doit avoir les renseignements. Si on l'emmène loin d'ici, il va laisser Greg tranquille. Ouais. Allez, on va appeler ce sur le ouais. chemin. On, va bien. on y va. Mais on peut pas jeter un dé pour savoir si on y est poursuivi Un genre de jet de détection, par exemple. Y a pas de dé dans déjà. Okay. En fait, c'est le MJ qui choisit le résultat de nos actions en fonction de nos caractéristiques. <rire> tu décides tout Genre, ouais. si on se bat, c'est toi qui décides qui gagne Non, je me base aussi sur vos scores de combat et si vous faites de belles descriptions. Euh, Natacha, il te semble connaître cet endroit. Attendez, attendez, je crois que je connais cette ville. Oh on est en Suisse, non oui. oui, ça y est, la mémoire te revient Tu te souviens de nos noms Pas encore, mais je suis sûre que je connais cet endroit. J'y suis née Non, je crois pas, non. <rire> Allez, on continue, ouais. je C'est quoi cette forêt Il n'y a pas de forêt ici. Économiste, on souffle. On met plus de distance possible entre lui et nous. Et puis là, je vais appeler Caro. Bonne idée, ouais. ça euh, froidir. Allo Caro Tu me reçois oui. Mais tu fais quoi, là Ok. Elle parle à une carte ouais. C'est un atout. En fait, ça nous permet de communiquer entre nous. D'accord, d'accord. Même si on est sur des ondes différentes, même dans des un univers différents. Okay. Un téléphone un un un un un un un un universel Voilà. Okay. Fais voir. Attends, je vais la faire venir. Viens Caro. Mais genre, elle apparaît de la carte. Vous avez fumé quoi Il est là-bas Vite, allez-y Vite On est beaucoup trop loin d'ombre Terre, là. Attends, t'as fait quoi, tes cheveux Ah ouais. Ah ouais, ça. Oh, ça m'arrive souvent quand je passe dans les ombres. Ouais, non, mais quand même. T'es oh, juste... Qu quoi terre Ombre, terre Ombre Terre. Ombre Terre. Ouais, il existe une infinité d'univers parallèles et la mm -hmm. Terre telle que tu la connais, c'est l'un d'eux. Et nous, on a le pouvoir de passer de l'un à l'autre en marchant. On nous dit qu'il était formel. Dorkin a caché ses atouts beaucoup plus près d'ombre Terre. Euh, rappelle-moi qui était ton indique bah, le le chapelier fou. Même si je suis sûre que c'est un proche de Dorking ou Dorking lui-même. Le, <rire> le chapelle est fou, c'est celui d'Alice. Puis, puis c'est qui ce Dorking là Dorking, c'est notre grand père Et c'est surtout celui qui a créé le monde à partir du cas originel avec l'aide de la licorne. Et il y a longtemps, voilà. Et il y a longtemps, il a dessiné des atouts qui permettent d'accéder à l'endroit où il a créé le monde. En fait, tout ce qu'il faut que tu retiennes, mm -hmm. c'est qu'on cherche des cartes comme celle-là, ouais. et que si on nous a pas menti, c'est toi qui sais où elles sont cachées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu retrouves la mémoire. Et c'est quoi le rapport avec, avec le lieu de Mars Ou euh, le Chapelier fou Je sais pas, il faut à à la surdème. Bon, euh, on est loin du cinglé masqué, alors on va dormir ici, puis on retournera en arrière après quelques heures de fenêtre. Non, non, mais moi j'ai rien pour dormir, là. Mais attends. Hey, regarde. Tiens, regarde ce qu'elle est ont oublié Cool. Hey, Hé, je peux en avoir un <rire> Mais genre, je fais du camping et j'oublie mon matos. J'ai décidé que ça serait là, juste déplacer les ombres pour mieux le trouver. Mais c'est trop facile, sauf un bazooka pour tuer le masqué alors Ouais, sauf que toutes tes armes fonctionnent pas n'importe où. Ouais. Ouais. ouais, parce que chaque homme obéit à des lois de physique et magie différentes. Ouais. Si tu te balades à dormir avec un bazooka, euh, c'est l'armée qui va être sur ton dos. Faut mieux de ouais. masquer voilà. voilà. <rire> pas faux. Bon, vous vous couchez. Mm -hmm. euh, Natacha, tu fais un drôle de rêve. Tu es dans une salle de classe, au premier rang. Il fait nuit, il n'y a personne. Tu vois un bonhomme, un petit bonhomme bossu, avec un chapeau de bouffon, qui fait des pitreries sur le bureau du prof. Il commence à dessiner. Tu reconnais le château de ton enfance. Tu sais où sont les atouts. Ça y est, je sais où sont les atouts. C'est Dwarkin qui me l'a dit. Je suis sûr qu'ils sont là Je le savais Vous à tout avant à moi la mariée Mais quel enfoiré! Mais c'est toi alors qui m'a tiré dessus! Tu m'as poignardé! <rire> si vous avez vu vos têtes! Et t'aurais pu me tuer! Mais non, je suis là! Euh, effectivement, il aurait pu te tuer, mais on prévoit toujours une porte de sortie pour les joueurs. Et tu tues jamais le personnage! Si, ça m'arrive, mais il faut vraiment qu'il fasse euh, n'importe quoi! Ah, mais c'est pour ça que t'es resté ici, parce que tu nous espionnais. Et que t'as pas été de l'autre côté. Eh, hey, mais alors ça veut dire que t'étais sur notre dos depuis le début. Ouais. Alors là, franchement, bien joué, quoi. Mais c'est trop cool, je savais pas qu'on pouvait jouer à un traître. Quand est-ce qu'on fait la suite Nous t'attendons, Greg. C'est bon, je vous ai dit qu'il y avait pas besoin. Ne parle pas sur ce ton à ta mère. Tu étais encore en train de jouer avec tes amis Ben oui, alors... Tu avoir des activités un peu plus de ton âge. J'ai pas envie. Hein. Ce n'est pas en suivant tes envies que tu vas réussir ta vie. Nous avons tout sacrifié pour toi. Il est temps que tu cesses de te conduire en ado attardé. Je gagne ma vie et depuis des années, vous ne pouvez pas me reprocher mes loisirs. Tu ferais mieux de te trouver une femme plutôt que de perdre ton temps à des bêtises.